Un super pouvoir Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule, hein J'aime pas trop appeler ça un super pouvoir, mais à part ça, c'est vrai. D'accord Alors, dis-moi ce que je ressens, là. Tu es... incrédule. Rien, en Ça fait. te blesse qu'on t'ait rien dit avant maintenant. Que ce soit vrai ou pas, t'aimes pas être exclu. Bon. Ok. Oh putain. La partie de baby foot Tu savais exactement ce qu'il fallait faire J'avais besoin de te concentrer sur les souvenirs positifs plutôt que de te noyer dans ton chagrin. J'ai pensé que ça t'aiderait. Ça m'a aidé. Mais préviens-moi la prochaine fois, d'accord Ok. J'aurais jamais cru avoir une amie avec des pouvoirs flippants. C'est dingue. Bon. Quelqu'un a vu Diane aujourd'hui Non. Mais elle était là hier, elle travaillait sur son ordi. T'as dit qu'elle avait peur de quelque chose lié à... à la mort de Gabe si elle couvre typhon. Je parie qu'il y a des preuves. Oh, J'espère bien. Il faut qu'on prépare un plan au cas où elle viendrait aujourd'hui. En attendant, je dois finir mon service. On s'en occupe. Il faut que je justifie mon salaire. Je devrais laver la vaisselle sale qui traîne dans le bar. du Colorado. Je suis pas convaincue que ça soit très hygiénique, mais qu'est-ce que j'y connais. Comment ça marche, ces concours d'ornithologie Qui vérifie les observations J'aurais préféré que Riley ne sache pas que j'étais malade. Il faut qu'elle se concentre la sur la son futur, pas sur, sur le mien. Riley est au courant. Je me demande quel effet ça aura sur elle. J'y étais presque. Il me manquait juste une buse. Bonjour Eleanor, comment ça va euh, Ça va bien. Merci ma chérie. Non. Merci encore d'avoir été là pour m'aider il ouais. y a quelques semaines. Raison. Ça m'a vraiment touchée. Mais de rien. Contente de vous avoir aidé. Dites, est-ce que tout se passe bien entre vous et Riley La plupart du temps, ça va. Mais elle en fait trop pour m'aider. J'aimerais qu'elle se concentre sur sa vie à elle maintenant. Dites-moi si je peux faire quelque chose. Tu en as déjà tellement fait. Je t'en suis reconnaissante. J'ai tellement de peine pour Eleanor. Et je pense pas que ça va s'améliorer. Ah. qu'est-ce qu'elle me manque, cette chanson. Il l'a passait tout le temps, à l'époque. C'est bizarre, je ne l'ai jamais entendue. Jet sait peut-être où le disque est passé. Je me demande quelle chanson c'était. Je peux peut-être le découvrir. Dis, où est-ce que tu ranges les CD qui sont pas dans le jukebox Nulle part. Tout ce qu'on a est dans le jukebox. Cool. Sans plus curiosité. T'as déjà échangé les pièces de 25 cents qu'il y avait dans la caisse Tu peux le faire, miss. Where are you, girl from Rome? Je suis toujours aussi dégue que Steph ait gagné au jeu. Je me vengerai. Eh, hey, vous connaissez une chanson qui fait. Where are you, girl from Rome? Oh putain, alors ça, ça remonte à la Bastard Daydreams. Mon père adorait cette chanson. Gabe l'a passée en boucle rien que pour lui casser les pieds. Il a fini par ne plus la supporter au bout d'un moment. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait du CD oh, Jed a fini par le sortir du jukebox et le planquer quelque part. Tu peux lui demander. Super, merci. Dis, patron, est-ce que les mots « Alabaster Daydreams » te disent quelque chose Non d'un chien. Tel frère, telle sœur, hein Bon. je suppose que j'ai eu assez de répit, il est quelque part derrière le bar. Merci. Allez, écoutons cette fameuse chanson. The non, mais comment y a pas de quoi. Je peux pas aller courir. Tout le monde verra à quel point je suis mal à l'aise et essoufflée. Laisse tomber. J'ai connu ça. Je peux peut-être l'encourager. Dites, je peux vous poser une question j'ai toujours été trop complexée pour essayer de courir. Vous avez l'air d'une pro. Vous auriez des conseils Oh Il faut surtout pas que vous vous laissiez arrêter par ça. Motivez-vous, et n'abandonnez pas. Je vais essayer, Merci. Ryan Lucan, profite bien de ton titre d'ornithologue de l'année tant que tu l'as encore. Oh merde. Ryan a une rivale. Bonjour, j'arrive tout de suite. Je devrais aller voir Steph et Ryan. Ok, elle est là. C'est quoi le plan Eh bien, on a deux plans en fait. Mais... On bosse encore dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire par « vous plancher encore dessus » Ça veut dire que Ryan ne veut pas admettre que mon plan est parfait. Ok. Alors écoutez, voilà mon plan. Je demande à Diane de sortir avec moi. Hein Quoi Et elle est tellement emballée qu'elle remarque pas qu'un certain Ryan Lucan lui pique son ordinateur. Ryan amène l'ordi en question à l'étage, rempli de preuves accablantes. Et peut-être que Diane et moi, on passera la nuit ensemble. C'est un détail. <rire> c'est ça, ton plan. Par pitié, dis-moi que t'as un meilleur plan. Ouais. Alors, soyons clairs, c'est le même plan. Sauf que... c'est moi qui sers d'appât. Steph, écoute, je pense pas qu'elle soit gay, d'accord elle doit certainement aimer les montagnards à la beauté sauvage. Comme toutes les filles qui viennent à Evan. <rire> bon, vous avez peut-être besoin de réfléchir plus longtemps. Quoi C'est simple comme plan, il n'y a littéralement que deux étapes. Il faut juste que tu choisisses la le plus alléchant. <rire> ouais, même pas en rêve. Il n'y a que toi qui puisse nous départager. Je choisis... Ryan. Un mec a tombé dans une chemise en flanelle. Y a pas photo. Désolé, Steph. Ce Ryan C'est un cauchemar. Écoutez, merci de vos... vos efforts. Mais on ne sait même pas si elle a quoi que ce soit qui vaille la peine d'être volé. Je vais essayer de lui parler. J'arriverai peut-être à l'énerver et à lire ses émotions. Si j'ai besoin d'une diversion, je vous le dirai. Bonne chance. Ta boisson habituelle Merci Alex. Quel est le meilleur moyen de l'énerver Je sais que Typhon est responsable de la mort de mon frère. Je sais pas encore comment, ni pourquoi, mais je le découvrirai. Alex. Je te garantis que Typhon s'est engagé à mener une enquête complète et transparente. Nous voulons trouver les responsables et les faire comparaître devant la justice tout autant que toi. C'est la vérité. Contrairement à Mac, elle ne laisse rien transparaître. Mais on va voir ce qu'elle ressent réellement. Je vais d'abord essayer de lire ses émotions. J'en ai assez de tous ces mensonges, et j'en ai assez de prendre pour la compagnie. Elle est en colère. Si j'arrivais à mettre de l'huile sur le feu, j'en apprendrais peut-être plus. William Bloom, hein Ouais. C'est le meilleur. Tu fréquentes une église par ici hmm Oh, non. Pour tout vous dire, je ne pratique plus vraiment. Mais ça me manque. C'est ta nièce et ton neveu Ils doivent être fiers que leur tante soit une super femme d'affaires puissante. J'imagine. C'est vrai qu'ils m'admirent. J'essaie de leur donner le meilleur exemple possible. Ethan est un grand artiste, tu trouves pas De toute évidence. L'intégrité au cœur de notre métier. Quoi Oh, oui. C'est notre slogan. C'est... C'est un slogan. Ok. Maintenant, il faut que je choisisse quelque chose qui fera sortir Diane de ses gonds. Écoute, je sais que t'es pas quelqu'un de mauvais. mais mon frère est mort à cause des décisions que Typhon et toi avaient prises. Qu'est-ce que ça te fait de le savoir J'aimerais vraiment comprendre. Alex, je... Nous... Typhon fait tout ce qui est en son pouvoir pour répondre à la situation. C'est la vérité. D'accord Ah, voilà l'émotion que je cherchais. Je vais explorer la colère qu'elle éprouve envers Typhon. Bon. Allons découvrir ce que Diane cache réellement. Est-ce que ça reste dans les limites tolérables Eh bien, comme je l'ai écrit dans le rapport, il y a un faible risque que les débris de la détonation puissent… La question est pourtant simple. Ça reste dans les limites tolérables. Typhon m'a fait venir ici, et voilà où ça m'a mené. Je ne suis pas venue chez Typhon pour couvrir un meurtre. S'ils essaient de me mettre ça sur le dos, j'aurai tout ce qu'il faut pour me défendre. Putain, elle doit avoir des preuves sur cette clé USB. Ah, on dirait qu'il va me falloir une diversion au final. Salut Ryan, ça va euh, Si tu es libre plus tard, je me suis dit que... Ben, on pourrait... aller faire une rando Il y a... des sentiers magnifiques dans la montagne. Oh, ce serait une bonne idée. Vous allez vous amuser. Parce que Ryan est incollable sur la faune et la flore de Haven. Ryan, parle-lui de la faune et de la flore. Ah, oh, euh... Eh bien... Cet oiseau-là, c'est un jet d'épinède du Colorado. Son oesophage extensible lui permet de stocker jusqu'à 40 graines à la fois. Très impressionnant alors Tu leur dis quoi Eh, il n'y a pas le feu Il va pas s'envoler. Réfléchis-y et dis-lui. Bon, faut que je file. A plus. Chut. Chut. <rire> <rire> <rire> non, putain, c'était mythique. Un, Un truc, truc de, de ouf, ouf. J'ai le cœur qui va exploser. Ryan, Sandek, je crois que tu plais vraiment à Diane. Je sais, je reviens hey. Les amis, c'était à mourir de rire, oh mon dieu. J'espère que ça valait le coup. Il faut un mot de passe. Ça m'étonne pas du tout. Je vais la porter à Riley, voir si elle veut bien nous aider. C'est un génie de l'informatique. En attendant, on a un GN à faire. Prends ton chapeau et retrouve-moi au parc. Et oublie pas ta guitare, d'accord Une question. Est-ce que je pourrais garder le chapeau Après le GN Ça dépendra de comment tu te débrouilleras. Waouh J'accepte le défi <rire> Bon, dis-moi, t'as fini le truc Ouais, de justesse. J'y ai passé la nuit. Ça faisait des années que j'avais plus travaillé comme ça. Bon, il faut que je prenne ma guitare et le chapeau que Steph m'a filé. Le voilà. Oh merde. La plume a dû tomber du chapeau. Je peux peut-être la retrouver. Les effets personnels de Gabe récupérés chez le légiste. Pike les a déposés il y a quelques jours. J'ai tout fait pour éviter de les trier. Ok. On peut sortir un gosse du centre pour délinquants oh. Je compte pas encore abandonner, Gabe. Je ferais mieux de trouver cette plume. C'était fait une maniaque des détails. Ok, il me reste plus qu'à prendre ma guitare. Alex Le barde à votre service. Il faut que j'y aille. <rire> Un jour, j'arrêterai de squatter. En attendant, je lui suis reconnaissante. besoin que. qu'on me remonte le moral, tu sais. D'accord. Je t'avoue que c'était peut-être pas l'idée la plus subtile qui soit, mais... Gabe avait tellement hâte de faire ce GN avec toi. Ça lui ferait vraiment plaisir que tu le fasses. J'ai envie de le faire. C'est juste que... des efforts. Et si je suis pas content, tout le monde sera déçu. Ça doit te faire bizarre, d'avoir tous ces adultes qui te mettent la pression, qui te poussent à te déguiser et à faire semblant de t'amuser. Ouais. Surtout, maman. Elle a l'air tellement... Triste, parce que je suis genre déprimé mais je peux pas faire semblant je croyais que faire semblant était justement le but de ce jeu faire semblant d'être quelqu'un d'autre le temps du gène ouais le plus drôle, c'est que parfois, à force de faire semblant, eh ben, tu finis par t'amuser. Tu devrais essayer. D'accord. Mais je veux pas le faire tout seul. Il faut que tu m'aides. Bien sûr. Reynor, le pourfendeur de monstre Que les dieux et le ciel soient loués, tu es venu! J'ai désespérément besoin d'un grand héros. Se pourrait-il que ce soit toi? Je t'en prie, compte moi tes exploits! Euh. Bah, il y en a pas mal. Peut-être que mon barde peut vous les chanter. Oh, euh. Ouais? De Dogre, ça en fait beaucoup. Tainor les a oxy en un seul coup. Dieu du ciel, tu dois être Allegra, le barde de Tainor dont les chansons ont des propriétés magiques. On dirait que vous êtes précisément les héros dont j'ai besoin. Je suis le roi Tabor. L'âge des monstres s'est abattu sur mon royaume. D'horribles créatures arpentent nos rues, mon peuple vit dans la peur constante d'être attaqué. Mais il y a un espoir. Une prophétie ancienne décrit trois joyaux mystérieux, appelés les joyaux d'âme, dont dépend notre salut. Je vous demande d'explorer le royaume, de survivre aux dangers qui y rôdent, et de me rapporter ces joyaux. Avez-vous bien compris Ouais. Euh, oui Bien. Vous devez y aller, maintenant. Mon peuple compte sur vous. Tu veux qu'on commence par la Grand-Rue D'accord. C'est l'heure d'aller chercher des joyaux. C'est excitant, tout ça. Comment on sait où chercher Je pense pas qu'on puisse le savoir. C'est une véritable aventure. Oh Pourquoi tu crois qu'ils servent, les joyaux Peut-être à faire une sorte de rituel magique Pour protéger tout le royaume Est-ce que le roi Tabor connaît la magie On verra bien, je suppose. Quoi ça C'est un parchemin magique qu'on peut utiliser pendant les combats. Oh, génial Il faut qu'on en trouve le plus possible l'affronter la main candescente. un point de dégâts et tu plantes pendant les deux prochains tours Corps désaccordé. Un point de dégâts. Deux points de dégâts. Ah, je flambe encore. La main incandescente. Un point de dégâts. Et tu flambes pendant les deux prochains tours. désaccordé. Un point de dégâts. Débutant. Oh cool J'ai appris une attaque magique. <rire> un point de dégâts pour les alliés J'ai intérêt à être gentil avec Taynor On continue. Elle sert à quoi, cette clé, à ton avis Elle ouvre peut-être quelque chose dans un de ses magasins Je devrais sûrement passer voir Riley et la remercier en personne. Allons à la pêche. Hmm. T'as trouvé un parchemin non. Ouais. Un gâteau fourré à la... Tiens donc Qui voilà Deynor, le pourfendeur de monstres. Et mon barde. Et qu'est-ce que tu fais de beau, Deynor Je vous sauve la vie. Il y a des monstres ici. À lancer. Faudrait que tu sois sportif déjà. Wow. Hé, hey, Eh hey, Eh C'est quoi tout ça On dirait que le Black Lantern participe au GN. direct, t'as perdu quelque chose, Diane. Tu veux jeter un œil là-dedans Ouais. On y va. C'est ici. Ah, d'autres survivants, on dirait. Est-ce que c'est vous le barman Non. Le monstre a mangé tout le personnel. Il faudra qu'on se serve nous-mêmes. Vous savez à quoi sert cette clé Elle appartenait à Barry, le tavernier. C'est sa jambe, là-bas. Ah. Alors, si vous voulez essayer toutes les serrures, je suis sûr qu'il ne vous arrêtera pas. Voyons ce qu'on peut trouver par ici. Steph a vraiment mis le paquet ici. Il sait comment distraire Tainor. Est-ce que t'as réussi à ouvrir le coffre Ouais, mais j'ai rien trouvé dedans pour l'instant. Ah, oh, dure journée pour Barry le Tavernier. Magnifique. Mais où est-ce que Steph trouve tous ces trucs J'ai eu un éclair de génie en persuadant Steph de laisser mon personnage seul derrière le bar, Ces boissons à volonté. Hum. Je sais pas trop quoi en penser. Oui Je vois que vous vous êtes servi une bière. Vous venez juste de survivre à une attaque de monstres. Vous méritez bien quelques verres offerts par la maison. Une sagesse étonnante, vu votre jeune âge. Tu veux lui parler de notre quête nous menons une quête pour mettre fin à l'âge des monstres, pour que vous n'ayez plus à vivre dans la crainte. Tiens donc. Laissez-moi vous donner quelque chose. Cela pourrait vous être utile. Merci. J'ai envie de dire qu'on va tomber sur un serpent. Comment vous avez survécu à l'attaque Eh bien, je n'en suis guère fier, mais j'ai fait un croc en jambe à une vieille femme. Elle l'a bien mérité, cette vieille poivarde qui faisait la vaisselle. On va continuer de chercher. Bonne chance. Ok, je crois que j'ai regardé dans tous les compartiments. J'ai. j'ai mal pour la victime, en fait. Si tu tombais sur un monstre, en n'ayant que ta guitare sur toi, est-ce que tu la leur casserais sur la tête Réponds franchement. Oui, évidemment. T'es sûr Oui. Je le croirai quand je le verrai. Taynor T'as vu ça Ça doit être la bonne serrure C'est l'un des joyaux On en a un, flic deux. C'était pas trop dur, si. Maintenant, je pense qu'on arrivera à trouver les autres. Content que tu aies enfin confiance en nous. Ce royaume a de sérieux soucis. Oh là là, je crois que De qui a fait tomber ça? La e réunion quinquennale des Biscuit Boys de Daegu est désormais ouverte. J'ai le regret d'annoncer que nous six sommes toujours debout et six pieds sur terre. Premier point abordé. De qui, si tu devais deviner Combien de temps tu comptes encore vivre Le temps de toucher l'argent, Gordon. Pas une minute de plus. Je rentrerai vers ma tombe. Les doigts raidis autour de vos parts. C'est moi qui vous le dis. ça intérêt à partir à l'eau. Il y a un souci du détail incroyable dans ce GN. Elle a pensé à tout. Elle est extraordinaire. On dirait que Laurence va devoir se trouver un nouveau conseiller d'entreprise. Qu'est-ce qui est arrivé au reste de la partition Je veux me concentrer sur Ethan, là. Désolé Steph, Allegra est très contente de son job actuel. devoir s'en occuper pas vrai t'as vu cet avertissement ouais là on peut dire que l'heure est grave les trolls sont sans pitié au revoir Bonne route. Bonne route. regarde ce que j'ai trouvé dans ce coffre Bien joué, Tainor. Il y avait plein de choses super intéressantes là-dedans. Alors, vous vous y êtes rendu Vous êtes tout pâle Vous étiez prévenu ah, Je me rappelle pas la dernière fois où je me suis autant amusé. T'es pas le seul. Vas-y, donne-nous ton énigme. Ils sont trois, selon la légende, depuis longtemps décédés. Transformés en joyeux dames, bleu rouges et violets. Quels sont leurs noms Ne vous laissez pas tromper. Oh On a lu quelque chose là-dessus, dans la taverne. Dis-lui Leurs noms sont... La réponse est Nira, D6 et Baline. L'énigme a enfin une solution. Votre récompense Un indice. Attention. Pour soudoyer ce troll retort, il vous faudra payer 4 pièces d'or. 4 pièces. Compris. Ah, ce n'est pas fini. Résolu est ma devinette. Prenez une pièce d'or dans ma musette. Ça serait... Merci. Encore un autre parchemin. Cool! T'as volé tes aiguilles Dis, mon grand, c'est toi qui es responsable du... On est des pros de la recherche de parchemins. Ouais. Il y a peut-être quelque chose dans cette allée A dit. Chut, ils arrivent! Pauvre de moi! Pau Attention aux monstres de la rivière! genre de serpent Oui, on dirait. On est obligé de l'affronter Bah pourquoi pas En fait, il est plutôt mignon, non Qu'est-ce que tu racontes Il va nous attaquer Qu'est-ce qu'on fait Carillon Ophidien. Les serpents qui l'entendent doivent s'endormir. Fais comme si c'était des basses fréquences. Avec leurs oreilles internes, ils ne peuvent rien entendre. Bien vu Faire saigner des oreilles. Attends. C'est quoi ça On dirait une écaille de dragon ou un truc du genre. Elle a peut-être des propriétés magiques On va la garder. A vraiment eu une bonne idée d'utiliser la cloche ça a bien marché hein merde elle a pas mis Je l'ai vu Genre, une seconde avant que tu le ramasses. Ok, les honneurs te reviennent. Non, je m'en fiche. Je disais juste… tard. Euh... À toi les honneurs. Ok. On s'est occupé du serpent de la rivière. Contrôle-moi. 1, 2, trois. je me contrôle, moi. Putain, mais c'est un bouquin pour bébé, ce truc. Ouh, rien de tel que de rager sur son bouquin sur la gestion de la colère. T'as vu le parchemin en premier? Euh, non. Je parie qu'il y a quelque chose de marrant dans le magasin de disques. Je me demande si Riley avance avec la clé USB. C'était génial d'aller courir. Je suis trop fière de moi. Waouh, je suis contente pour elle. Ça t'ennuie si je m'arrête ici vite fait Je dois... Euh, renouveler mon abonnement à la guilde des bardes. Ouais. Vas-y. Salut Je pourrais demander à Riley comment ça avance avec la clé USB. Alors, Eleanor donne toutes ses décorations Oh putain. Nanou est quelqu'un de tellement gentil. Elle ne mérite pas tout ça. Et Riley non plus. Du nouveau sur la clé USB Non, pas encore. Ça va prendre des heures, même en ayant de la chance. Ah. Elle est branchée sur l'ordinateur du bureau si tu veux y jeter un œil, mais... Ne touche à rien. D'accord. Je tiens encore à te dire merci pour ton aide. Inutile de me remercier. C'est le moins que je puisse faire pour Gabe. Et puis franchement, j'ai bien besoin d'une distraction. Euh, Quelque chose ne va pas avec Eleanor J'ai découvert que ma nanou était malade. Elle a Alzheimer. Oh. Ah ouais. Enfin bon, parlons d'autre chose. Comment est-ce qu'il va, Mac Je ne l'ai pas vu depuis un moment. Ah, il est dans le coin. Il doit être trop gêné pour se montrer. <rire> Il aide beaucoup Nanou en ce moment. Je suis sûre que c'est parce qu'il essaie de se remettre avec moi, mais... C'est pas vraiment important. Je suis contente qu'il soit là. Est-ce que... Tu pars toujours à la fac Oh, non. J'ai refusé l'offre nous ne voulait pas, mais elle va avoir besoin d'aide. Ça... ça a dû être un choix difficile. Non. Je savais ce que j'avais à faire. Ce qui est difficile, c'est gérer la déception. Bon, on se reparle plus tard. Je te préviens si je découvre quelque chose. Merci encore. Eleanor doit détester avoir besoin de tout ça. Elle ah, a déjà lu genre 300 pages. Ça doit être un bon bouquin. Euh. Pas question que j'y touche. Pour le festival du printemps, elles sont juste magnifiques. pourrait me permettre de faire un don, maintenant que j'ai un travail. Je me demande ce qu'on trouvera sur le pont aux fleurs. Je me demande ce qu'on trouvera sur le pont aux fleurs. Voyez aux juste là. Vous aimez ma ceinture C'est de la peau humaine. Qu'est-ce qu'on fait à ton avis Et si on t'échangeait de l'or contre ton rubis Tu as toute mon attention. Combien Quatre pièces d'or. Vendu. Ravi d'avoir fait affaire avec vous. Autre chose Nous menons une quête. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous aider hmm. Je peux vous apprendre à vous battre comme moi. C'est du rapide. Si tu disais quelque chose de gentil sur chacun d'entre nous... Toi, tout ce que tu fais est emprunt de prévenance et de gentillesse. Et toi Tu arrives à voir ton cœur des autres. Mais ça ne t'empêche pas de croire en elle. Il est émo ce troll. Ouais. Je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut, non Venez me voir, quand vous voulez. Il reste plus qu'un joyau. On approche du but. Ok. Ce troll faisait peur. Je l'admets. Il a rien à admettre. C'est juste un fait. Même après que tu l'as payé, il me faisait encore peur. Paris, Il paraît qu'il y a quelque chose de marrant dans le magasin de disques. Halte là Il paraît que vous avez vaincu le serpent et le troll. J'espère Quelle chienne de vie d'être forgeron alors que nous sommes envahis de monstres Wow Il est vraiment à fond dans son rôle. Est-ce que tout va bien Vous avez l'air un peu. Euh. Grognon. J'ai oublié les composants du sol argent. J'imagine que vous ne les connaissez pas non plus Euh. Si on les trouve, on vous préviendra. Je ne me fais pas d'illusions. Veuillez frapper deux fois. Vas-y. Monstre ou mortel Mortel. Entrez. désolé pour la serrure. Nous vivons des temps troubles. Bienvenue chez la pie voleuse. Oh Donc... c'est... un magasin de magie Je vais aller jeter un œil, d'accord D'accord. Voyons comment Steph a transformé le magasin. Oh tiens... du seul argent. On devrait le dire au forgeron. J'aimerais essayer un de ces instruments pour Bard, s'il vous plaît. Vous devez obligatoirement prendre rendez-vous. Très bien. Alex a le droit d'être attiré par Ryan. Il faut que je me fasse une raison. C'est la première fois que je vois Steph tourmentée à ce point-là. Elle doit bien savoir qu'elle est attirante aussi, pourtant. Elle a toujours tellement d'assurance. C'est pas du tout sinistre. En tant que bard ayant reçu une formation classique... Je dois admettre que la musique est pas mal. Il forge l'épée céleste de puissance. Ah bon Un jour, Tainor la trouvera. On dirait un vrai. Golem. Hors frais d'animation. Ah, oh, Steph. Sort. C'est adorable, Steph. Est-ce que ces sorts sont à vendre Uniquement aux membres de la guilde des sorciers. Désolé. Mec, je comprends ce que tu me dis, mais un système axé sur le combat sans mécanique sociale, ce serait un putain de cauchemar pour moi. Ma puce, d'où tu sors comme ça T'es perdue, ma beauté Mais non, crétin Il y a une chatte devant le magasin. Mais j'en sais rien, mec. Elle a pas de collier. Ouais. Je vais appeler Pike voir si quelqu'un a signalé un chat perdu. En attendant, elle va venir bosser avec moi. Hein, ma puce. Mais oui. Mais oui. J'imagine que certains héros préfèrent les bardes avec des guitares clinquantes, mais je suis contente que Tainor ait meilleur goût. Avertissement, chatte maudite, ne pas caresser. Ouais, pas besoin de me prévenir. En quête de connaissance, tirer une carte. Hmm. Qu'est-ce que je veux savoir? Waouh, j'aime je... beaucoup cette carte. Hmm. Oh putain, trop réaliste. Oula. Chaos et destruction. Ouais. Sans deck. J'aimerais tellement que les choses arrêtent de changer. Pour une fois. Alex a le droit d'être attiré par Ryan. Faut que je me fasse une raison. Le saphir de l'âme est juste là. Et on peut l'acheter. Pourquoi est-ce que ça coûte dix mille pièces d'or Ai-je été trop généreuse Ça en coûtait 20 mille au départ, mais... Non, je voulais dire... Laissez tomber. On peut... Est-ce que vous accepteriez de nous donner ce saphir Gratuitement oh, Bien sûr que non. On a besoin du saphir tout de suite. C'est pour une quête, pour mettre fin à l'âge des monstres. J'ai entendu dire qu'un poisson magique vivait dans la rivière des Pleurs. Si vous m'apportez une de ces écailles... Je vous donnerai le saphir en échange. Une écaille de poisson magique. Je suis impressionnée. Très bien. Chose promise, chose due. Ça y est, on a les trois. On peut retourner voir le roi. Ouais. Dommage qu'on n'en ait pas eu quand on était sur le pont. On en a déjà des comme ça, non Ouais. Donc, je peux déjà soigner avec ma musique Ouais, mais le parchemin nous soigne complètement. Et il soigne aussi le poison et d'autres choses du genre. Il faut qu'on trouve plus de pièces. encore eh, hey, on a trouvé les composants pour fabriquer le seul argent il faut du fer du minerai gobelin et de la poudre de feu que les dieux soient loués évidemment comment ai-je pu oublier ça prenez donc ce parchemin en remerciement je n'en ai pas l'usage on fait le plein de parchemins Vas-y sans monstre. Vas-y, Ethan. Je m'appelle Tainor. Vas-y, Tainor. écouter. Et donc le troll fut soudoyé. Comment c'est possible qu'ils soient aussi bien attachés ces parchemins Ouais, t'as vu À Ethan. Oh non, c'est pas vrai C'est ma mère <rire> Ténor, le pourfendeur de monstres Te voilà enfin Te souviens-tu de moi dans tes aventures précédentes Tu es Noteria, l'esprit sylvestre Tu t'es illustré dans ta quête La forêt l'a remarqué elle t'offre un trésor que tu dois récupérer. Regarde. Ici. C'est quoi l Épée céleste. C'est l'épée céleste de puissance C'est exactement la même que celle que j'ai dessinée dans mes BD les mêmes courbes, et la même garde, et même les emplacements pour les joyaux. Comment ils ont fait Je peux... je peux vraiment la prendre Bien sûr. Notaria t'a dit que tu pouvais, non D'accord. Bard, une chanson, je te prie. La prophétie s'est enfin réalisée. Désormais la puissance de Ténor est illimitée. Je vais prendre cette épée et les joyaux Stormrider, le mort-vivant J'aurais dû me douter que le roi Tabor et toi étiez la même personne. Sombre idiot Je vois que vous avez trouvé les joyaux dont j'ai besoin et que vous me les ramenez sur un plateau. On est arrivé jusqu'ici. On peut le battre. Donnez-les-moi La main qu'on Dissonance odieuse du salut. Tage électrique. Non. <rire> Maudite flamme Où d'un Mort à tous ceux qui osent me défier! Ah ah Maudite flamme! In éloquence! Sérénade du salut. Frappe furieuse. Périnade du salut salut c'est quand on a trouvé... Merde. Gabe est mort Gabe est mort à cause de moi C'est ma faute J'ai tué Gabe J'ai tué Gabe J'ai tué Gabe Ethan Écoute-moi bien. Ce n'était pas ta faute. Pas du tout. C'était pas ta faute. D'accord C'était pas ta faute. Charlotte Au fond Salut. Merci d'être venu. Pas de souci. Le père d'Etan est déjà venu le chercher Ouais, ils viennent de partir. Je voulais te remercier. Ethan en avait besoin. C'était un effort collectif. Et puis, je suis contente d'avoir aidé. Il t'admire beaucoup, tu sais. Avec tout ce qui s'est passé, je crois que t'es son héroïne. Et lui, mon héros, il est tellement créatif. Tu dois être carrément fier de lui. Ça lui a fait carrément plaisir de te voir arriver avec l'épée. Je... je crois que c'est surtout l'épée qui lui a fait plaisir. Peut-être. Mais je pense qu'il était content de te voir dans son monde. Pardon, excuse-moi. Ça va Charlotte S'il te plaît, Alex, t'occupe pas de moi, d'accord J'ai... J'ai des choses à faire. Mais je peux pas te laisser comme ça. Charlotte, tu veux qu'on en parle Tu es vraiment gentille, mais ça va. Merci d'être passé. On se voit au festival. Charlotte, je vois bien que quelque chose... C'est dit non Bordel, tu m'écoutes ou quoi Merde. Merde. J'aurais pas dû. Elle est venue d'où, toute cette colère L'air est tellement intense. Il y a peut-être quelque chose ici qui pourra me l'expliquer. Gay, c'est ta faute. Pourquoi m'as-tu réappris à compter sur quelqu'un si c'était pour me laisser toute seule Regardez sans penser que tout est parti en coule depuis que tu es entré dans ma vie. Ryan, c'est ta faute. T'étais étais censé nous protéger. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Elle est allé comme ça. Quand est-ce que je suis devenue un monstre pareil, putain Eden, c'est ta faute. Bordel. Pourquoi tu pouvais pas juste. écouter Putain Mauvaise mère, Alex. Charlotte. Ah Charlotte. Je... Est... Mon fils, Alex. Il est adorable et créatif. Et c'est la personne la plus importante de tout l'univers pour moi. Et je... Je le fais. On a été seuls, tous les deux, pendant si longtemps. Ça a été très difficile de nous y habituer et de faire face. Mais je m'y suis faite. Et puis j'ai... J'ai rencontré Gabe. Je peux me faire à l'idée de haïr Ryan. Ou toi. Ou même Gabe. Mais Ethan… Si seulement… il nous avait écoutés, Gabe serait encore en vie. J'en reviens toujours à ça. Rien de tout ça ne fait de toi une mauvaise mère. Quels que soient tes sentiments, tu donnes toujours à Ethan ce dont il a besoin. C'est ça qui compte. Jamais rien de tout ça ne compte Il est mort Et j'aimerais être morte, moi aussi. Cette colère pourrait la tuer. Et rien de ce que je dis n'a l'air de l'aider. Et si... je pouvais simplement la lui prendre Je peux le faire. Je peux lui prendre sa colère. Quel effet ça aurait sur elle Quel effet ça aurait sur moi Et même si je pouvais… Est-ce que je devrais le faire Alex Ça va. Euh... Est-ce que ça va Ouais. Oui, je... Je crois. Putain. J'ai pété un câble Je suis désolée, Alex, je... Je sais pas ce qui m'a pris. Ça va, vraiment. Je suis une grande fille. C'est rien. Ah. J'ai bousillé ma sculpture. Tout a l'air tellement dingue là-dedans, mais je me sens... Comment je me sens Hé, hey, rentre à la maison, t'es épuisé. T'en fais pas, ça va, sérieusement. On se voit ce soir. d'accord, mais écoute ça. Et si Typhon était dirigé par les Illuminati Ça expliquerait le logo qui ressemble clairement à un triangle. Boum. Tout s'éclaire enfin. <rire> Salut. Alex. Alors Ça s'est passé comment avec Charlotte C'était intense. Mais... je pense que ça va aller. Honnêtement... Je sais même pas comment vous en parler. C'est pas grave, t'es pas obligé. Et sinon Pitié, dites-moi que la clé USB a dévoilé tous les secrets de Typhon. Pas encore, mais... Alex... On a trouvé un enregistrement de l'appel de Gabe. Très bien. Je devrais l'écouter. Il faut que je sache. On est là pour toi. Ok Écoute, il faut que tu annules l'explosion. Ethan est dans le rayon d'explosion. Merde. Il pourrait se faire tuer. T'es pas bien ou quoi Il a filé en douce. On est dans la montagne, on essaie de le trouver. Mac, s'il te plaît. Ok, je m'en occupe. On va arrêter les détonations. Putain, t'as pas idée des problèmes que ça va me faire. Merci, Mac. Ouais, ouais, je fais mon boulot, c'est tout. Ils l'ont... ignoré. Putain, c'est tordu. Vous savez que c'est mauvais quand Max s'avère être le bon gars. Alex Ça va On les aura. Je te le promets. Mais ça va pas Rien de tout ça compte, rien Putain, de toute façon, il est... Est mort, il est Putain de merde. J'ai pas à écouter ça. Je vais la suivre. On sera juste en bas, d'accord La clé USB contient ce dont j'ai besoin. Il faut que je l'explore. Merci d'avoir vidé ton sac. Gabe a passé l'appel depuis le téléphone satellite à 20h41. Je devrais chercher l'appel suivant et voir s'il contient des informations utiles. Problème. Vous plaisantez. Un gamin s'est perdu dans la montagne près du puits. Il faut qu'on repousse. Lena, Even est votre site, Diane. La décision vous revient. Je sais qu'il est inutile que je vous rappelle les enjeux. Il pourrait y avoir des blessés. Ou des morts. On en a déjà parlé. Quiconque se promène là-haut a ignoré les avis et est entièrement responsable de ses actes. Je vous parle d'un enfant. Je vous demande juste de repousser d'un jour. Si vous repoussez le dynamitage de ce soir, vous prenez le risque que Réa soit découvert. Ça met toute la compagnie en danger. C'est ce que vous voulez Non. Alors réfléchissez bien. Et prenez la décision qui s'impose. Faites-moi un mail quand ce sera fait. Entendu. Donc Typhon pense que Réa, quoi que ça puisse être, avait plus de valeur que nos vies J'espère que le mail de Diane nous éclairera. On dirait que ces inspections sont cruciales. Je sais pas ce que font fabriquer, mais on dirait qu'ils s'en sont tirés en toute impunité. C'était une idée de Diane, évidemment. Je vais tout faire pour que l'expansion échoue, quoi qu'il m'en coûte. C'est le mail dont parlait Diane. Mais qu'est-ce que c'est, Réa Réa s'est déroulée sans que personne ne s'en rende compte. Il y a eu une seconde explosion ce soir-là. Qu'est-ce que Lina a dit Si le dynamitage est repoussé, Rhea sera découvert. <rire> C'était une diversion. Ils ont déclenché l'explosion qui a tué Gabe pour en dissimuler une autre qui a eu lieu ailleurs. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas attendre. Si j'arrive à découvrir où cette explosion a eu lieu... Ça me dira peut-être pourquoi c'était tellement important. C'est Réa. Merde. Cette carte est trop petite pour que je sache où c'est. Il me faut une carte. C'est là qu'a eu lieu l'effondrement de la mine de typhon en 2008 pourquoi est-ce qu'ils déclencheraient une explosion dans leur mine actuelle Pour dissimuler une explosion dans leur ancienne mine. L'ancien site de typhon venait bien d'être inspecté il y a peu, non Ou alors, ils n'extrayaient plus rien Ils voulaient enterrer quelque chose